Ouais, je vais ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, tranquille. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on va entendre cette jolie chanson. Et ouais, aujourd'hui, à 18h, le tirage au sort de la Ligue des Champions va avoir lieu. Et là, on va pas se mentir, le Paris Saint-Germain est dans un chapeau plutôt bien garni. Le Real Madrid, Manchester City, Milan, Porto. Oh là là Heureusement que ces équipes sont dans notre chapeau. Ça veut dire quoi Qu'on ne peut pas tomber contre ces équipes. Il y a aussi le Bayern dans notre chapeau. Tu comprends Toutes ces équipes qui nous font trembler à chaque fois qu'il y a des tirages au sort ne seront pas avec nous. En tout cas, là, c'est impossible. Mais bon, de l'autre côté, on va pas se mentir. Il y a le Barça. Euh, là, euh, ils ont une équipe de malades. Euh, je ne sais même pas où ils ont trouvé l'argent. Mais ben, mecs, ils sont allés creuser. Ils ont trouvé un trésor. Et ils ne veulent pas en parler parce que là, ils veulent acheter tous les joueurs alors qu'ils sont endettés comme du n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire Ils sont à moins je ne sais pas combien, mais tous les joueurs veulent aller là-bas. Et ils baissent leur salaire. Et là, on peut voir que le FC Barcelone, ça commence à devenir très dangereux. Mais bon, on ne va pas se mentir que le chapeau numéro 4, malheureusement, il y a un club français qui est là-bas et qui risque, lui, de tomber dans une poule absolument incroyable. Une poule de la mort. En tout cas, ce n'est pas ce que je souhaite aux Marseillais, parce que là, on va pas se mentir, nous savons que vous les Marseillais, vous avez la ferveur, vous êtes fiers, vous voulez tomber contre les grosses équipes et faire tomber les grosses équipes, ça c'est votre rêve. Mais sachez que les rêves et la réalité sont deux choses différentes. Donc nous, on va prier pour vous, pour que vous soyez dans un chapeau abordable, pour que vous puissiez bien représenter la France. Parce qu'on en a marre, ça fait au moins 12, 13 ans, qu'on vous voit en Ligue des Champions ou qu'on ne vous voit pas. Mais quand on vous voit, vous mettez zéro but. Hein? Ça fait 13 matchs de Ligue des Champions que vous jouez. Je crois qu'il n'y a eu qu'un seul but. Donc là, on va espérer que vous n'allez pas tomber contre Milan AC, Real de Madrid, Manchester City, Bayern, tu vois? Dortmund. Toutes ces équipes qui pourraient vous fracasser comme du n'importe quoi. Donc euh, là, on va voir le tirage au sort. Euh, nous aussi, le Paris Saint-Germain, on peut tomber quand même dans un chapeau assez, dans une poule assez difficile. Il y a Chelsea, il y a aussi le FC Barcelone, comme j'ai dit. Il y a, il y a quoi Il y a Dortmund, il y a Porto. Mais voilà, ça reste quand même des équipes abordables pour le Paris Saint-Germain. On ne va pas se mentir. Oui, on a déjà bâti des grandes équipes euh, récemment. Voilà, on, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a fait une petite finale de Ligue des Champions. En tout cas, nous, on attend de voir. Bien sûr, comment ça va se passer ce soir à 18h. En tout cas, ça sent le roussi pour vous les Marseillais. Mais nous, on est de tout cœur avec vous. Hein on espère que vous allez pouvoir au moins <rire> représenter. Hein vous êtes français comme nous. Donc là, en Ligue des Champions, on est ensemble. tu vois Parce que normalement, on va pas tomber dans la même poule. Parce que si on tombe dans la même poule, <rire> bon, je crois pas que c'est possible. Mais s'il y a Paris et Marseille dans la même poule, ça va être du grand n'importe quoi ce qu'on va vous faire. Ça veut dire qu'on va vous fracasser au moins minimum 4 fois dans la saison. Parce que, certes, c'est peut-être possible que le Paris Saint-Germain ne passe pas les poules et qu'on n'arrive pas en phase finale. Mais si on arrive dans la même poule que vous, je ne sais pas si c'est possible, hein, mais Marseille, si à Marseille, Paris, en Ligue des Champions, oh là là, mais ça va être du grand n'importe quoi. Mais on va vous exploser. Vous qui parlez de Ligue des Champions, de à jamais les premiers. Oh là là, mais, oh, mais ce match-là, hein, j'espère qu'en tout cas... On va pas tomber dans votre poule. Je, je, je me répète, hein, mais j'espère que ce n'est pas possible. En tout cas, si c'est <rire> allez, force.